Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAO pour capable porter une nouvelle émission. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022, C'est le 29e jour du mois de novembre en cette année. Ça veut dire, mois de novembre, l'IPA qui te reste. Et map nous n'a pas besoin de faire jalousie en hein, plus le monde parce que moi après le faire émission.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 Le pas exempt la dedans On entend des mètres, Renal en une minute, qu'il est même, confirmé à Taxi-là et débloué sa qui Et je tellement préoccupé, je suis les les sous ça. Donc, je ne suis les Je suis maintenant qu'on est C'est dans frère, frère, zone Mais C'est frère, c'est C'est frère, oui, Parce que là a niveau Et puis, je suis pas il dit, il m'a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 Ah, ben oui. Par exemple, je prends un petit Watson qui est dans G9, qui a un problème ensemble avec le G9. Il devient par la suite un Robin des Bois. Pour qui ça, il est plus malin? Parce que connaît tout simplement que y a besoin pour y a tout y monde. Il a cherché pour y a tout le Donc, c'est une sorte d'avertissement. Et lui-même, il est, même, il est malin. C'est aussi simple que ça. C'est nous-mêmes tout. L'homme dit préalgui un pile sans cap couler un pile cap moui précaution précaution oui. et précaution qui malin le plus malin c'est le plus averti bon comment même dans la ville. là on compte côté pour mettre pied on compte côté pour lever pied pour mettre on à qui l'est pour marcher hein eh? parce que ko, par contre qui est ce qui est moins qui est ce qui a D'ailleurs, on compte qui est ce qui a mieux on connaît ça cap tenterait mieux est-ce que vous comprenez? donc c'est pour me non que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 dans le Prince, nous quittons terrain pour les avec La police seulement. bandit a kidnappé la police. Et puis, je ne sais pas fait, qui a fait dégager. Mais nous pas capable gérer ça moi je venir pour Parce que nous avons voler en pile, kidnapper en pile. Et puis nous qui dit que dit que dit que dit que dit que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 ma mazos blessé là, rapide, vite, il faut nous garder qui j'ai pour nous compenser et ainsi de suite. Mm -hmm. Mais ça qui va valable dans la nan gestion de l'équipe football qui besoin de champion, il n'est pas capable de ne là pour un pays qui collectivement besoin d'avancer. Donc c'est exactement là que nous y Et si en décembre-là, on rend nous compte que pouvoir faire comme si de rien n'était, si en décembre-là, on rend nous compte que les autres acteurs politiques font comme si de rien n'était, moi-même, je dis que son pays est sous pilotage automatique.